Thank you. Hello les... Hello les... Hello les... Les juste Les gars Ça fait très impersonnel maintenant que j'y pense. Et je me disais, vous trouvez un nom. À vous qui me regardez, c'est important pour moi. Alors j'ai fait une séance de brainstorming tout seul. J'ai pas d'amis. Du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs mots. Puzzle, casse-tête, patience, nerf... J'ai eu plein de mots Et j'en suis arrivé avec des mots comme crâne, casse-crâne... Crânien. Et dans quoi on utilise le mot crânien Dans traumatisme crânien. Et je trouvais que ça collait hyper bien. Alors du coup, je vais refaire mon intro. Hello les crâniens Aujourd'hui, les cadenas sont à l'honneur. Retour sur des mécanismes qui sont cachés. J'aime beaucoup les cadenas car ils ont tous une façon de penser qui est quasi obligatoirement au side box. Donc figurativement, c'est anti-académique. Et sans plus tarder, je vais vous présenter. Le cadenas de Houdini. Un casse-tête de chez Great Minds, un packaging qui en jette. Allez, on l'ouvre Juste avant de commencer le cadenas, j'ai un ami qui est coiffeur, ou qui était, et il trouve que mes cheveux, je devrais les coiffer. OK. On va commencer la vidéo comme ça. Aussi, par la même occasion, je suis en train de tester différents emplacements où placer mes lumières pour qu'on voit mieux la zone principale. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous convient ou si c'était mieux avant. On voit un peu mieux mes mains, on voit mieux les ombres aussi. Voilà le fameux cadenas de Harry Houdini. Mais je pense qu'ils ont juste utilisé son image. Et c'est parti On a deux clés, un cadenas, ni plus ni moins. Et il est plutôt lourd. Ah hein. oh, mais qu'est-ce qu'il est beau Regardez les détails, ça m'apaise juste de le regarder en fait. Bon si je continue on est encore là pendant des heures. On va lancer le chrono. Bon à première vue, les deux clés sont identiques, ils ont vraiment pas l'air d'être différents l'un de l'autre. Mais j'ai l'habitude dans les casse-tête cadenas que les clés ils servent à rien. Il y a aussi sur le canard des inscriptions, voici Commander Rego 1148555 WIPL. Oui, il y a à l'arrière, il y a un trou. On peut voir des petits bouts de métaux à l'intérieur. pas sûr que ça va nous aider. Aussi, c'est un peu étrange. Les petits bouts de métaux ici sont un peu aléatoires. Qu'une idée si ça va m'aider. Voilà. Ici, je peux remarquer un petit bout qui dépasse. Je vais essayer de l'utiliser. Non, même en faisant effet de levier, ça ne fonctionne pas. Oh Là, vous le voyez, on peut voir de l'autre côté. Et vous savez, ça veut dire quoi J'en sais rien. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train d'observer tellement il est beau. Oh. Tiens, là aussi, c'est bizarre. C'est un bouton. Je vais appuyer dessus. Ça sert à ça, la clé, je pense. Oh Oh damn Putain, oh, c'est trop bien Je vais réessayer. Oh, oh, oh. On a l'impression d'être dans un film d'espion avec des cachettes secrètes et tout. Damn, son Je suis en train de tourner. Ah bah ben, voilà C'est tout Non Non Non Il est trop... Il est trop beau pour que ça soit tout oh. Si vous le voyez, quand je tourne la clé. Oh, j'oublie de l'arrêter, tiens. Bon, ils disent que j'ai mis 4 minutes 41. C'est pas vraiment un temps représentatif. Franchement, il est... C'est trop bien comment c'est fait, ce truc. C'est génial. Je pourrais passer ma journée à faire ça. Bon, encore une fois, les clés, ils servent à rien, vu que je pense pouvoir appuyer sur les boutons. Ouais. Bah, j'ai encore du temps, là. L'algorithme de YouTube privilégie les vidéos de delà de 10 minutes. Ça vous dit un autre cadenas Je fais le ranger précieusement ici. Et voilà le deuxième. Je vous présente... C'est quoi son nom encore Aucune idée, je n'ai pas trouvé sur internet. Mais comme il a une forme de cœur et que l'anglais c'est plus cool, on veut l'appeler Love Lock. Celui-ci est produit par JCC. Si vous connaissez un peu le monde des casse-têtes, JCC est un acronyme pour Jean-Claude Constantin. Je ne sais pas si c'est une personne ou une compagnie. Je ne vais pas chercher plus loin que ça. Mais c'est un nom qui revient assez souvent. Et il a un côté un peu plus cheap que le précédent, surtout au niveau des détails. Et là encore, trois clés pour le prix d'un. Exactement identiques aussi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air différents. On change pas une équipe qui gagne. On ne se laissera pas avoir. C'est parti. Allez, continuez. On va de toute évidence commencer avec les clés. Oh, bah c'est étrange, ça fonctionne pas! C'est étonnant! On peut limite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Comparé aux autres clés, ceux-ci ont des dents. Il est sympa la sensation de tourner. Bon bah c'était un peu court. Si vous pouvez sentir la sensation de tourner à clé, c'est assez satisfaisant. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Je vais vous montrer. C'est comme l'autre. Et y voilà, la place, au review. Le premier, le cadenas de Houdini. Matériel... Plus que respectable, il a un bon poids dans les mains, ça fait toute la différence. Il y a plein de petits détails dessus, on s'ennuie vraiment par le regardant. Juste petit bémol, le bouton pour activer est assez fort visible. Rajouter de la matière autour pour qu'il se fonde plus dans le décor aurait été appréciable. Il sort vraiment, hein, parce qu'on le voit ressortir quand même. Néanmoins, ça n'empêche que ça reste un bon cadenas. Visuellement, il a un beau design. Désormais, je vais aussi donner deux notes sur chaque casse-tête, une de difficulté et une d'appréciation. Attention, c'est totalement subjectif. On va commencer par la difficulté. Je lui donnerai personnellement un... Mmh. Je lui donne un 1 sur 5. Appuyer sur un bouton pour activer la petite trappe qui s'ouvre. C'est vrai qu'il fallait y penser, mais le bouton est beaucoup trop visible. Ça laisse aucun doute. Et la note d'appréciation, 4 sur 5. J'ai vraiment été content d'avoir vécu ce moment d'émerveillement quand la pièce métallique est remontée. C'est ça que je recherche, moi. C'est la surprise et j'ai plutôt été bien servi. Et ensuite le Lovelock. Niveau matériel en dessin comparé au précédent, ce que je reprocherai le plus, c'est la qualité des finitions et aussi du système à l'intérieur. Si la sensation est appréciable de tourner la clé, le fait de rentrer la clé, de la faire bouger et de la faire tourner, vous avez toujours cette impression de frotter deux objets rouillés. On peut même l'entendre. Je vais le faire proche du micro. C'est au niveau de la sensation que je reproche plus le matériel. Et sur le cadenas, il n'y a rien à dire. Et c'est justement ça le souci. On s'ennuie assez rapidement de le regarder, et on en vient vite à l'action de résolution, au lieu de prendre notre temps d'appréciation. Et pourquoi je parle de ça Parce que c'est important aussi pour moi. J'ai fait des études en art, et c'est un processus qui rajoute une valeur. J'en ai bouffé des musées. Et des œuvres où vous jetez un coup d'œil, puis vous passez au prochain, ils sont légions. Et là, c'est pareil. Quand vous tombez devant une œuvre où votre regard est scotché, vous dites rien vous appréciez l'instant présent. C'est pas à ce niveau-là que vous appréciez l'œuvre, mais plutôt ici. Je baratine mais faut bien que je le note celui-ci. Je lui donne pour la difficulté 1 sur 5. On en vient trop rapidement à la solution par élimination des possibilités. Et l'appréciation, 2 sur 5. Les deux points qui me permettent de le sauver du 1 sur 5, c'est sa forme de cœur. Et la sensation de tourner la clé à l'intérieur. Qui est euh, un peu mitigée quand même.